continuer comme ça. Tiens, voilà leur carte. Merci. Tu crois que ça pourrait mettre utile Tu verras, ils ont des résultats. Et ça te fera du bien. En plus, tu restes anonyme et vous êtes en groupe. En groupe tu dis Bonjour, Je, je m'appelle Gilbert. Je suis là parce que j'ai rechuté. Voilà, j'ai pas pu m'empêcher. Ça fait 15 jours que je tiens. Je suis fier, vous vous rendez compte Un mois que je ne suis plus tentée. Et moi, ça fait ça fait cinq jours que je pense aux autres. Eh bien, je vois que cette thérapie de groupe vous a été profitable. Gilbert, lui, a un peu plus de chemin à faire, il va falloir vous l'étier. Oui, mais non. dans cette société, il y a trop de tentations, toujours des tentations. Je, je sais pas si je vais y arriver. Je... Sébastien, racontez-nous votre parcours, comment êtes-vous arrivé là Bien, il y a trop d'exemples autour de moi. J'ai été élevé là-dedans, euh... j'ai été pris dans l'engrenage... C'est possible. Il y a une alternative. On ne peut pas vivre uniquement pour se faire plaisir et pour s'en Mais moi, j'essaie tous les jours. Il faut que je m'affirme à chaque fois que je suis dans un groupe. C'est toujours tout bénéf pour moi. Moi, moi, moi. Moi, j'ai déposé un brevet contre les maladies génétiques. Mm. D'ailleurs, ça me fait rire parce que... Tu récupéré un max de blé Mais on était deux sur le coup. Mon associé a fait une tentative de suicide. Il comptait là-dessus et je l'ai déçu. Oui, mais en même temps, on sait bien que de nos jours, l'argent fausse les rapports avec les autres, malheureusement. Bah, ben, d'ailleurs, j'avoue, le suicide, j'ai un peu pensé aussi. Après avoir coupé les ponts avec euh, ma famille et mes amis, je me suis retrouvée seule, dans la difficulté, éloignée de tous aussi. Et je n'ai voulu vivre que pour moi-même, quoi. Super. Mais casse-toi Il faut vraiment que tu ailles te faire soigner, toi. Hein Écoute, si j'ai pas envie de les voir, ça me regarde, d'accord Et toi, c'est pareil, j'ai eu tort non plus. Et puis, t'as rien à me dire, d'abord, je sais ce que je veux, c'est assez bon. Je prends les clous de chez toi, j'ouvre plus jamais les pieds, plus jamais t'entends Ah, où est-ce qu'il s'il vous plaît Je peux plus respirer. Oh mais c'est pas possible. Même en plein air, j'en prends plein la figure. Je vous dérange peut-être, non Oui, ça m'embête. Oui. On a fait des lois justement pour des gens comme vous qui sont peu courtois. Bon, qu'est-ce qu'on fait après le ah, c'est on a pris d'accord. en 5 C'est bon. Oh, c'est pas cher. Ah, ouais, ouais. Ouais, carrément, et puis c'est plus sympa comme ça. Moi, sympa aussi, pas de soucis. Non, non, non, non, non, moi, je suis pas d'accord. On paye chacun sa part. Moi, j'ai pas mangé la même chose que vous. J'ai pas pris l'apéro, j'ai pas pris le vin, donc je paye ce que j'ai mangé, c'est-à-dire la salade niçoise et la crème brûlée. Tu me payes le café, hein ah, si tu veux. Garçon Tu te rends compte un peu les non-fumeurs, il faudrait qu'ils restent à l'intérieur, même l'été. Je ne supportais plus de vivre avec les autres. Regardez ce qui se passe quand il y a des grèves. Oui, mais c'est un constat de tous les jours. Vous devez y mettre du vôtre pour faire évoluer la situation. Le combat que vous menez ici ou à l'extérieur est un véritable fléau. C'est un bon exemple dans mon boulot. À la SNCF, tous les prétextes sont bons pour nous attaquer. Hey, hey, moi, la dernière fois qu'il y a un final, on fait grève. Je vais dire une chose. Moi, j'avais fait mes réserves. Ça aurait pu tenir un mois comme ça. ça avez de quoi tenir, je peux le dire. <rire> Et vous, faites vous faites toujours en rêve moi, je défends toujours mon outil de travail. Et c'est aussi pour votre confort, pour votre sécurité quand même. Du hein cerveau Et le mental s'il vous plaît. Tu me remets la même, s'il te plaît. Je tiens dire une chose, moi. À partir du moment où je suis dans le train, moi, quand il part, ce qu'il reste à caisse, j'en ai rien à chier. Rien. Eh bien, il y en a qui auraient bien besoin de nous rejoindre. Je suis contente de nos séances, de partager avec les autres. Oh. Je ne respectais plus rien. Oh, tu as vu Carmen? laisse tomber. C'est vrai. C'est comme tout le monde. Même pour rien. C'est cette expérience m'a montré que l'on n'était pas seul. Et puis. <rire> Ça m'a permis de, de redécouvrir la vraie vie en société. Tu sais, il n'y a pas que l'argent qui compte. Il n'y a qu'ensemble que l'on peut s'en sortir. Mais vous avez raison. Demain, j'arrête. Sébastien. Écoute, excuse-moi, c'était pas mon brevet, mais c'était notre brevet. T'inquiète pas, je vais faire le nécessaire.